Bonjour à tous, euh, merci d'être aussi nombreux d'abord, euh, merci d'être à VoxDays euh, et merci euh, aux organisateurs d'avoir retenu notre CFP. Aujourd'hui on va vous parler de serverless. Euh, qui est dev dans la salle Qui est Ops dans la salle Qui n'est qui ni dev ni Ops Qui est décideur finalement Ok, très bien. Aujourd'hui, qui est DevOps bien sûr Qui, euh, qui se sent DevOps Ok, très bien. Super, cool. Et euh, voilà. Ok, très bien. Euh, aujourd'hui, on va vous parler de serverless. Et euh, si vous attendez uniquement du function as a service, si vous vous attendez à ce qu'on vous parle de lambda, vous n'êtes pas dans la bonne salle. On va vous parler de serverless. Et on va expliquer pourquoi c'est le, le sens de notre talk. Euh, et aujourd'hui, on va vous faire non pas un retour d'expérience, non pas deux retours d'expérience, mais trois retours d'expérience. Et avec euh, au minimum six mois de six mois de retour d'expérience et euh, au maximum 7 ans de retour d'expérience sur différentes implémentations de serverless. Donc en fait, on va vous faire trois rex, un rex euh, qui est plutôt du serverless euh, façon CAS avec du Kubernetes, donc façon conteneur as a service avec du Kubernetes sur lequel on pose euh, évidemment des, des stacks applicatives à travers des pods. Une deuxième euh, où on fait du platform as a service, c'est la c'est la solution de Clever Cloud. Alors on va vous la présenter plutôt euh, côté euh, coulisses, euh, et enfin on va vous présenter euh, du Function as a Service à travers une implémentation qui est celle d'OpenFace, qui est une implémentation open source qui se base sur Kubernetes. Euh, on est censé être quatre speakers, mais il y en a un qui est resté sur Paris, euh, voilà. et donc en fait on l'a shooté. Euh, je me présente Ludovic Pio, donc, je fais partie de Clever Cloud, euh, où je m'occupe essentiellement des clients grands comptes, pour ma part, moi je m'appelle Adrien Blain, ça c'est écrit sur le slide, je suis stock leader, en gros évangéliste technologique chez Société Générale et je suis aussi Docker Captain. On peut se retrouver aussi sur le stand de Société Générale pour discuter un petit peu après. Bonjour Laurent Andreguin, moi je suis chez Clever Cloud aussi, je m'occupe de tout ce qui est developer relation, donc aussi du stand Clever Cloud sur le salon après, à côté du stand de la Société Générale, où vous pouvez aussi passer à nous voir. Voilà. Mais nous on a un babi. Allez, on a quand même du boulot, alors on va embrayer tout de suite. Alors, euh, la notion de serverless, va se débat, effectivement. Euh, alors, la plupart d'entre vous sont des devs, il y a peut-être des ops. Ça, c'est mon trip, mais sur mes heures perso, éventuellement. Euh, mais ce n'est pas la finalité de nos entreprises, ce n'est pas un enjeu pour votre employeur. Qu'est-ce que les entreprises attendent L'autre jour, j'étais dans une conf où il y avait plutôt des CTO, des CEO. Je leur demandais, levez la main, c'est quoi vos priorités En gros, il y en a quelques-uns qui disaient, oui, ok, rationalisation, économique... Euh, efficience, ce genre de truc, c'est ce qu'on leur demandait beaucoup il y a quelques années sauf que là il levait surtout la main pour euh, mon business me demande d'être capable d'accélérer de sous-tendre sa transformation d'être capable de, de délivrer de la valeur de façon fluide etc., etc. Et pour ça il y a toute une palette de trucs que vous connaissez probablement déjà qui nous y aident l'agilité va nous permettre de travailler sur la fluidité hein, en faisant des itérations par exemple quand on fait du scrum on peut travailler sur l'architecture logicielle si on fait des microservices eh ben, on va pouvoir travailler sur des petits composants atomiques plutôt que des gros monolithes et ça fit bien avec cette idée de délivrer euh, des petits incréments de valeur de façon fluide on a les pratiques DevOps qui vont fluider en aval le delivery des applications avec de l'automatisation et des organisations en feature team qui vont créer de la connexion entre les devs et les ops qui font, qui font le déploiement et le run. Et on a évidemment le cloud. Et le cloud, c'est trois grandes propriétés traditionnelles par rapport à l'hébergement ou à l'infra traditionnel. C'est sa dimension on-demand, élastique et vous payez également à la consommation. Alors ça, c'est intéressant de le retenir parce que c'est pas nouveau, mais ça va nous guider tout au long de cette introduction. Alors, serverless là-dedans. C'est quoi C'est le nouveau petit joueur qu'on vient rajouter dans la picture Alors le problème de serverless, c'est que c'est flou. Serverless, en fait, vous en entendez probablement parler pour des définitions diverses et variées. Et le problème, c'est que du coup, euh, on ne sait pas très bien à quoi ça ressemble et ce que ça peut apporter dans l'entreprise. Alors on va commencer par essayer de démystifier tout ça. Alors j'ai pris quelques, quelques définitions. Alors on va commencer par Wikipédia parce que Wikipédia a toujours raison. Alors si on regarde un petit peu la quote, bon, euh, dans, dans Wikipédia, bon, on voit que le, le, le fournisseur de cloud, il gère de façon dynamique l'allocation des ressources machines. Okay, c'est un peu teinté infrastructure, il y a une notion très dynamique, d'accord. Si on regarde la définition du CNCF, de la Cloud Native Computing Foundation, qu'est-ce qu'on a finalement euh, On a une deuxième définition qui va nous dire que bah, il s'agit plutôt de construire et d'opérer des applications dans lesquels on pourrait faire abstraction de l'infrastructure. « do not require server management okay. ». Mais par contre, euh, si cet aspect-là est plutôt lié à l'infra, d'un autre côté, on parle de granularité de l'application. « It describes a finer-grain deployment model » avec des applications qui sont en, encapsulées sur la forme de fonction. Ah oui, effectivement, on parlait de monolithe, on a parlé de microservices, maintenant on parlerait de fonction. Donc on a une atomicité encore plus grande. D'accord. Bon, si on regarde ensuite une autre définition d'un article qui était sur martinfoller.com, qui, qui a notamment pas mal contribué à démystifier au début ce qu'était qu serverless, on voit qu'il s'agirait finalement d'applications qui, qui, qui, qui reposent beaucoup sur l'utilisation de services managés, de services xpass, okay. ou alors sur du code custom qui, qui travaillerait dans des conteneurs éphémères. Ah, cette notion d'éphémère, on, on y reviendra et puis finalement, ça permettrait de retirer le côté always on des serveurs. Hein, le serveur avec une API qui est déployée dessus, qui attend désespérément que des clients l'appellent. Ah, on va creuser ça un petit peu. Et pour finir, j'aime beaucoup la définition d'Adrian Cockroft, qui avait, un, qui avait dit un jour sur Twitter bah, If your pass can efficiently start instances in 20 milliseconds, that run for half a second, then call it serverless. Donc finalement, alors on ne cherche même plus à décrire ça par des propriétés infrastructure, dev ou quoi que ce soit, mais juste par des propriétés observables. Si notre application, notre service, bah, il est capable de démarrer très très vite et de se terminer très très vite, donc ça serait du serverless. Le truc, c'est que finalement, on vient de parler un petit peu d'infra, d'architecture logicielle, on vient de parler de plein de trucs très différents. Ben finalement, effectivement, vu de, du regard des devs, des architectes, des gens qui sont plutôt dans le giron du, de, de l'applicatif, et il y en a évidemment dans cette salle, ben finalement, on, on, on entend sonner le côté granularité de l'application, on passe à une échelle différente, la notion de fonction, le côté éphémère, donc euh, derrière, ça fait résonner peut-être certains patterns, comme le côté stateless, c'est peut-être un pattern de passe, bon, c'est un petit peu tout ça à la fois. Et puis, si on regarde ça du point de vue des Ops, alors vous êtes aussi quelques-uns, euh, pour les Ops, ben, on voit cette, ce côté abstraction de l'infrastructure. On voit que sur l'élasticité, sur il y avait des, des, des, certaines des définitions, qui, des définitions qui faisaient appel à une notion de scalabilité. Alors, on parlera d'auto-scaling. Le on-demand, la capacité à obtenir les choses à la demande. Ben, là, on parle de boot en 20 millisecondes, d'avoir quelque chose qui démarre et qu'on obtient très rapidement. Et pour le, pay, pour, pour le pay per use, eh ben on verra qu'on peut aller faire jusqu'à du scale to zero. On ne consomme rien du tout, et eh ben, on ne paye rien du tout. Donc finalement, c'est un petit peu de tout. Heureusement, dans cette espèce de gros brouillard, euh, il y a deux tendances qui se, qui, qui, qui se, qui se détachent. On a le back end as a service et le function as a service, qu'on va creuser un petit peu tout à l'heure. Mais par contre, avant de vous parler de ça, on va revenir sur des trucs un petit peu plus traditionnels qui existent déjà. Hein, parce que finalement, je ne vais pas vous parler de cloud IaaS, d'infrastructure as-a-the-service, parce que par essence, c'est de l'infrastructure, ce n'est pas très serverless. Par contre, on peut s'arrêter 30 secondes sur tout ce qui est lié au container as-a-the-service. Les conteneurs Docker vont vous permettre d'encapsuler votre application dans ces fameux conteneurs, et finalement, d'une certaine façon, ça permet d'isoler des applications diverses et variées sur un même système d'exploitation, quand vous exécutez plusieurs conteneurs sur un, un même hôte. Bon, Ça apporte de la portabilité, ça apporte plein de choses, jusque-là, on est d'accord. Mais maintenant, si on le combine à l'orchestration, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en train de dire euh, « je démarre, j'exploite, j'arrête, je, en gros je gère mes conteneurs sur un serveur, et puis ensuite j'ai un autre serveur, alors je démarre des conteneurs sur un autre serveur. » Ok, donc j'ai quand même des activités liées à des serveurs, si ce n'est que pour aller me loguer sur le serveur, pour aller travailler dessus. Si je rajoute une couche d'orchestration, alors Swarm était l'orchestrateur euh, qui est né avec Docker, Kubernetes aujourd'hui est plutôt l'orchestrateur qui a gagné le marché sur, le, sur, euh, sur ce plan-là. Qu'est-ce qui se passe ben, Quand on rajoute une couche d'orchestration comme Kubernetes par exemple, le fait est que vous n'êtes plus en train de dîner avec des serveurs d'infrastructure. Vous voyez finalement un ensemble de machines qui composent un cluster de, de, de serveurs Docker, et cette ressource est une ressource globale. Et si vous vous positionnez du côté du consommateur de cette ressource, vous, vous êtes plutôt développeur, vous voulez déployer votre application qui est conteneurisée. Ben pour vous, on commence à parler de serverless. Parce que vous, vous avez des conteneurs à déployer sur une plateforme de cases, donc conteneur de service. Le nombre de serveurs sous-jacents qui composent le cluster, vous en foutez. La résilience... Elle est apportée, d'une certaine façon, par l'orchestrateur. Si le serveur qui héberge votre conteneur est planté, l'orchestrateur va redéployer votre conteneur sur un autre nœud du cluster. Donc on commence à avoir certains services de la scalabilité. Par exemple, dans Kubernetes, vous pouvez utiliser, utiliser les autoscaling groups. Les autoscaling groups c'est cette idée que, selon certaines métriques, à la base des métriques, par exemple, telles que la CPU, mais ça peut être d'autres formes de métriques, en gros, en fonction de certaines métriques, vous allez pouvoir scaler le nombre d'instances de, de, de, de, de, de, de, de votre application qui est conteneurisée. Donc, on a une forme d'auto-scalabilité. Bon, ben finalement, on n'est pas si loin des propriétés observables que j'évoquais au début hein, sur, le, sur, sur le côté serverless. Il y a quand même des limites. Le modèle de pricing, il reste très orienté infra. Si vous allez par exemple sur Azure AKS hein, pour avoir du Kubernetes euh, directement, un, cl un cluster Kubernetes installé, monté et déployé euh, par Azure. Ce que vous payez, ce n'est pas euh, le pool de ressources, vous payez en fait les nœuds du cluster sous-jacent. En gros, ils vous font payer l'infra et ils vous offrent un cadeau euh, l'installation du, du, du, du cluster pour vous. Je simplifie un petit peu en disant ça, mais le pricing modèle reste lié à l'infrastructure. Donc finalement, si on regarde aussi le pass, bah, le, hein, le pass, bah, avec son pionnier, Google App Engine ou d'autres comme Heroku, bah, finalement, vous déployez votre application. Est-ce que vous payez à l'infrastructure, vous payez à la consommation Le business model n'est pas du tout le même, vous ne payez plus du tout d'infrastructure, vous avez une abstraction complète de l'infrastructure. Les services managés, les XAS, les XPass, euh, Amazon, euh, Amazon S3 par exemple, pour faire de l'object storage, DynamoDB, ça c'est un certain nombre de services qui, finalement, que vous obtenez, qui sont nativement scalable, qui sont nativement résilients et dont le pricing model n'a rien à voir avec des paramètres d'infrastructure. C'est très, très lié finalement aux propriétés désirables euh, qu'on évoquait dans les différentes définitions de, de, de serverless tout à l'heure. Bon, donc ça, ce premier point, ça avait vocation à dire que finalement, on peut déjà d'une certaine façon faire du serverless sans rajouter rien de nouveau, enlèverait de gens uniquement sur des choses qui, qui existent dans votre écosystème. Mais il y a quand même des petits nouveaux. Alors il y a le back-end a service Le back-end a service c'est pas la suite, hein. il y a ce casse-passe, basse, non, ça c'est raté. Le back-end a service c'est plutôt une démarche d'architecture. C'est cette idée de se dire que finalement Dès lors qu'on a des services managés, tout un catalogue, je parlais de DynamoDB, Double Storage comme Amazon S3, etc. etc. Bah finalement, et c'est né un petit peu dans la mouvance des applications mobiles au départ, j'ai mon application et mon application, mon front-end, que ce soit une application mobile ou alors une application web depuis le front, euh, globalement, je vais directement attaquer des services de back-end. Hein on n'est plus dans le modèle trois tiers traditionnel dans lequel on avait peut-être une couche intermédiaire avant d'atteindre de des bases de données, des choses comme ça. Vous consommez tout directement depuis le client, puisque vous avez toute une palette de services. Ben finalement, c'était cette idée. Votre application elle devient nativement scalable puisqu'elle elle repose directement sur, des, sur toute une palette de services back-end qui sont scalables. Par contre, ça a, des, ça a des implications, notamment sur le point de vue de la sécurité, vous n'avez vous plus un compte de service unique hein, que vos, votre API utilisait pour aller taper dans la base de données. Vous devez gérer les SCL, les permissions, etc., etc. du point de vue du compte utilisateur jusqu'au euh, jusqu back-end. Et alors, il y a le petit nouveau, le FAST, le Function as a Service. Comment ça marche dans le Function as a Service bien, Votre client, il appelle une gateway, et la gateway, globalement, elle va instancier à la demande votre bout de code dans une fonction, dans un conteneur, euh, la plupart du temps, qui va finalement prendre les inputs, les opérantes, par exemple, de, de, de votre fonction, qui va faire le, le travail, qui va le retourner à la gateway, qui va le retourner au client. Cette fonction, elle n'aura vécu que le temps où elle sera née, elle aura pris les paramètres, elle aura exécuté, elle sera morte. Le côté éphémère, on le retrouve. Vous vous souvenez que je parlais d'éphémère tout à l'heure. La scalabilité et la résilience sont prises nativement par la plateforme parce que si vous avez un nombre massif d'appels sur votre plateforme, vous instanciez plus de fonctions et vous scalez de façon naturelle. Et puis finalement, en termes de pricing, en termes de modèle, vous payez par appel. Donc on n'a plus rien à voir avec ce qu'on a traditionnellement. Par contre, ça a des limites, on a des contraintes. Quand on fait ça, ça veut dire aussi que votre bout de code qui tourne dans la fonction, si la fonction est éphémère, donc ça veut dire qu'elle doit être très stateless. Ça veut dire que pour le contexte, ou alors vous faites appel à du cache distribué, à d'autres composants, mais ce n'est pas dans le code de la fonction. La fonction, il faut qu'elle soit toute petite, il faut qu'elle soit capable de démarrer rapidement. Si votre fonction elle met 10 minutes à démarrer à chaque appel ça euh, va pas forcément, euh, fon forcément fonctionner. vous allez avoir des time timeouts, des choses comme ça, donc ça ne peut pas marcher dans ces use cases. Vous ne pouvez pas faire des long runs sur Amazon Web Service, vous êtes limité à 5 minutes, parce que sinon vous dévoyez complètement le pricing model qui consiste à payer à l'appel. Si vous faites un truc qui tourne hein, toute la journée, ça ne marche pas. Et ça génère de nouveaux challenges, par exemple l'orchestration des appels. J'en parle pas plus, on vous en reparle tout à l'heure. Du lock-in potentiellement, ça, ça, ça nécessite d'approcher directement certaines pratiques DevOps comme le, et le testing, parce que finalement, il faut travailler autrement. Si tout, tout est sur la fonction, comment vous testez depuis votre poste de travail avant de envoyer sur la plateforme Vous êtes très limité, en fait, parce que vous êtes très dépendant de cette plateforme. Du face, vous pouvez en faire sur du cloud public, j'ai cité Amazon Web Service euh, qui avec, les, euh, avec Lambda, la même, le nom commercial c'est Amazon Lambda, était l'un des pionniers en la matière, mais sur Google, Azure, euh, même OVH, enfin globalement sur tous les cloud providers vous avez des solutions. Mais vous pouvez aussi l'installer on-premise, avec OpenWhisk, OpenFast, Oracle FN, etc., etc. Il y a Kubless aussi qui est panité. Vous pouvez installer ce genre de plateforme chez vous. Alors ce qui est intéressant quand vous l'installez on-prem, c'est que les frameworks comme OpenWhisk, OpenFast et d'autres, en fait, la plupart du temps, la fonction, elle est stockée, elle est construite, elle est stockée sous la forme d'une image Docker. En gros, le serveur, la plateforme de face, elle vient euh, se reposer sur une plateforme de casse avec l'orchestration qui va bien. Donc finalement, vu les devs en un mot, pour les devs, bah finalement, construire une application serverless, ce n'est pas juste du face, hein, ça ne se limite pas simplement à utiliser des plateformes de face comme Lambda et compagnie, c'est finalement utiliser des plateformes de face certes, on-prem ou sur le cloud public, mais c'est aussi utiliser tout simplement reposer sur euh, des services de back-end directement depuis le client. Et on a vu que du serverless, c'est aussi utiliser du CAS euh, selon la façon dont on l'utilise, on fait déjà d'une certaine façon du serverless. Et ça, Certes, j'ai exposé un certain nombre de contraintes tout à l'heure, mais la réalité, c'est que si vous faites, si vous développez aujourd'hui des applications qui respectent les paradigmes d'architecture d'aujourd'hui, hein, 12 factors, cloud native et compagnie, la réalité, c'est que vous, en, vous allez produire des applications qui sont relativement compliantes dès le départ avec ces paradigmes-là. Par contre, évidemment, pour du legacy, ce n'est pas forcément la meilleure option, parce que ça vous pose un certain nombre de contraintes avec lesquelles votre application ne sera pas forcément nativement compatible. Et donc, du coup, pour terminer cette introduction, Vu des Ops, il ne faut pas oublier nos Ops dans l'histoire, il bah, y a aussi de la valeur hein, puisque finalement on va être capable de gagner en efficacité puisque ça va permettre d'offloader un certain nombre de problématiques vers la plateforme. La résilience, la scalabilité, elle est produite par la plateforme donc il y a moins de travail d'Ops, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Il hein. ne faut, faut pas confondre avec nos Ops, ça c'est un petit peu le discours des cloud vendors qui, qui veulent vous faire croire que la plateforme ferait tout. Il faut quand même superviser, monitorer l'application mais certaines couches disparaissent. Et puis finalement on reboucle avec la, ce que j'évoquais au départ sur euh, la proposition de valeur du cloud avec le on-prem avec, euh, avec l'élasticité, la, la scalabilité, on-demand, etc. Parce que finalement, c'est exactement la même chose avec la granularité la plus fine. Vous payez à l'appel, hein, pour le, le, le cost-model, euh, vous avez du on-demand euh, nativement et la scalabilité est dynamique. Donc finalement, on est, on est nativement compliant avec cette démarche. Ce n'est que le... le, le, le les, euh, le prolongement de tout ça. Et donc finalement, bah, on a deux extrêmes. Quand vous restez dans les couches basses du cloud, la réalité c'est que vous pouvez tuner, vous pouvez tweaker, vous pouvez avoir du, du levier sur beaucoup plus de choses, mais vous devez assumer la plomberie. À l'autre opposé, bah, si on va dans le pass et même jusqu'au face, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que globalement, vous écrivez vos, vos lignes de code et euh, vous les posez sur la plateforme qui va les exécuter, qui va les, qui, qui, un, qui va les, les prendre en charge. Vous n'avez plus, plus du tout de, besoin de faire de code de plomberie. La plateforme le fait pour vous, vous écrivez que votre, que votre code business et pour vous c'est un vecteur d'accélération parce que vous n'avez plus à gérer toute cette plomberie de votre côté. Par contre ça va avoir des impacts sur votre architecture, sur la granularité du code, etc use cases, il y en a plein. Ça peut remplacer des petits microservices. C'est très utile dans tout ce qui est lié à l'event-driven programming, notamment l'IoT est très friand de tout ça. Le stream processing, on peut même l'utiliser dans des use cases un petit peu plus rigolos. Euh, ça peut remplacer des vieilles grilles de calcul où on ne fait pas de sharding du calcul, en fait. Parce que finalement, on envoie un calcul et il sera exécuté sur un nœud de, de la plateforme de CAS. Voilà. Donc du coup, ça, ça nous pose un premier petit vernis et on va embrayer tout de suite sur un premier retour d'expérience avec du CAS, avec Kubernetes par l'UDO. Merci Adrien. Donc on le voit en fait, euh, le serverless, ça a plusieurs implémentations. C'est euh, défini essentiellement par le côté, euh, c est, c est, ce sont des services qui sont managés, dans lequel l'infrastructure euh, est complètement abstraite. D'accord. et ensuite il y a, deux, il y a deux, grandes, deux grandes fonctionnalités comportementales observables qui sont la grande volatilité en fait, de ce qu'on fait tourner dans le serverless potentiellement et l'éventuel euh, pricing model qui peut descendre à zéro en cas de non-usage de, de, du service. On va vous présenter trois REX, en fait qui sont vraiment des, des retours d'expérience qu'on a vécu euh, et donc on va vous les présenter toujours euh, avec le même schéma qui consiste à euh, vous exposer déjà la vision de la part de l'utilisateur du service, la vision de la part de l'implémenteur du service, c'est-à-dire celui qui opère le service, d'accord, et euh, voir à quel point on peut considérer que c'est euh, compliant avec les différentes définitions serverless qu'on a, qu a établies. L'infogérance. Euh, en 2017, je bossais en tant que patron euh, du DevOps et du Cloud euh, chez un infogérant euh, parisien. Et c'est un métier, un métier très, très ingrat, parce que la plupart du temps, l'infogérance consiste à avoir des clients qui se contrefoutent de leur production. Ils ne veulent pas en entendre parler, donc ils échangent un gros chèque contre le fait de pouvoir dormir la nuit. La, la difficulté, c'est que autant c'était faisable dans, dans un ancien temps où on avait des architectures entières relativement simples à, à gérer, dans lequel on avait de l'infrastructure qui était gérée par le fournisseur des middleware qui étaient gérés par le fournisseur et ensuite de l'applicatif qui était géré par le client et par ses projets euh, autant aujourd'hui en particulier avec l'émergence du NoSQL la complexification des architectures les architectures distribuées euh, tout le côté software defined uh, everything euh, tout ça en fait euh, disparaît complètement et donc en fait cette notion de euh, la production c'est euh, c'est le, le périmètre des ops et le développement, c'est le périmètre des, de des devs. Vous le, vous le savez très bien, en fait, ça a complètement, euh, ça a complètement explosé. Globalement, quand on définit euh, ce que c'est que de l'infogérance, euh, ça se définit essentiellement par euh, deux activités, qui sont le maintien en condition opérationnelles, c'est-à-dire faire en sorte que la plateforme et l'application tournent 24-7, globalement, et la gestion continue du changement, c'est-à-dire gérer tout ce qui est upgrade, à la fois matériel, patch, système, middleware, euh, et évidemment, les montées de version applicative euh, d'un point de vue utilisateur, euh, ce que l'utilisateur attend, c'est évidemment de la part de l'infogérant, euh, un service opérationnel efficient, donc ça veut dire que l'infogérant a la maîtrise de la full stack, d'accord. et c'est avoir une réactivité sans faille, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et évidemment tout ça pour le, le, le coût le plus bas. D'un point de vue opérateur, c'est-à-dire d'un point de vue infogérant, euh, la réalité est tout autre, c'est que euh, pour rendre ce besoin, il faudrait des équipes infinies, que chaque membre des, de ces équipes infinies euh, soit, euh, connaisse intégralement l'intégralité des technologies de tout le portefeuille client, etc. etc. Donc en fait, cette relation client-fournisseur, cette relation entre l'utilisateur et l'opérateur, d'accord, elle est... C'est un espèce de, de jeu de funambule, un, un espèce de jeu de dupe sur une balance, sur un fil de funambule qui consiste à trouver le sweet spot entre euh, je mets des, moyens, des ressources limitées mais suffisamment euh, opérationnellement efficientes pour que le client euh, ne se rende pas compte qu'effectivement on ne travaille pas à moyen, euh, à moyen indéfini, à moyen euh, élargi. Donc, en fait, ça pose un, des contraintes techniques. Le, la stack que, vous, que je vous présente, c'est évidemment euh, la stack technique que, que, tout, euh, que tout projet informatique, que tout projet applicatif euh, rencontre. D'accord euh, On a évidemment euh, tout ce qui est infrastructure, euh, système, euh, middleware, c'est-à-dire tout ce qui est runtime, euh, JVM, etc. ou alors euh, base de données, euh, cache, message broking, etc. D'accord Et ici, vous avez représenté un schéma euh, avec un cycle projet. C'est-à-dire, un cycle projet, c'est avant tout un build initial, évidemment, où on construit une plateforme, où on construit un applicatif, où on set up tout ça, d'accord Et ensuite, on a euh, une vie de l'applicatif qui est, on a des versions d'applications qui sont là, d'accord Avec des upgrades. Donc, à chaque fois qu'il y a un upgrade, il y a une gestion du changement, d'accord Et puis, parfois, il y a des incidents. Et à ce moment-là, c'est l'activité de maintien en condition opérationnelle qui est activée, d'accord Ce que promet l'infogérant, c'est euh, ce qui est recouvert par le carré bleu. C'est-à-dire que globalement, il s'occupe d'à peu près tout, sauf l'application et sa configuration. La réalité des choses, c'est que la réalité opérationnelle des choses, c'est que l'infogérant est capable d'opérer plutôt sur la partie jaune. Et on voit que, même si ça recouvre, il y a quand même des glitches. Et la plupart du temps, en tout cas, dans la boîte où je suis, euh, suis entré en 2015 et où j'ai été le patron du DevOps et du Cloud pendant un certain temps, euh, bah, sur ces zones non recouvertes, il y avait une vraie euh, un, une vraie. Euh, le client était. Une vraie. Une véritable insatisfaction client. La question, c'était que, comment on renverse la vapeur. Pour renverser le modèle, en fait, il a fallu qu'on revienne dans une démarche beaucoup plus DevOps, ça tombe bien, c'était un peu pour ça que j'avais été engagé, d'accord Qui consistait à faire prendre en, en, faire prendre en compte de la part de l'utilisateur, euh, de la part des donc du projet, de la part des développeurs, de la part des gens qui livraient et qui géraient l'application. Le fait que bah, l'infrastructure, c'est aussi un sujet sur lequel ils doivent se pencher et qu'en en fait, on est sur un périmètre global qui est un périmètre partagé. C'est-à-dire que la nuit, quand il euh, y a un incident sur la production, c'est un incident qui peut concerner l'infrastructure, qui peut concerner le réseau. Et effectivement, à ce moment-là, le client n'a pas vraiment grand-chose à faire. Mais par contre, qui peut aussi concerner euh, un nombre trop important d'index euh, dans un Elasticsearch, un, un glitch euh, dans, la, dans la gestion des topics Kafka. Et là, même si c'est un middleware, la, la, la, la limite, la frontière entre la, la, la responsabilité applicative et la responsabilité middleware est quand même beaucoup plus floue et donc il faut réintroduire du lien. Donc ça passe par un certain nombre euh, de choses, mais globalement l'objectif c'était de réaligner évidemment les promesses et donc euh, de, de ne plus avoir ce glitch euh, entre la couverture euh, euh, officielle et la couverture réelle. Donc, augmenter la souplesse, d'accord, et rétablir la confiance et la collaboration. Alors, ça passe par un certain nombre d'éléments. De, de, le premier élément, évidemment, c'est de partager son terrain de jeu. Et donc, partager son terrain de jeu, c'est, par exemple, euh, utiliser des workflows Git dans lesquels euh, les devs et les ops vont intervenir. Et donc, l'infogérant et le client vont partager un certain nombre d'assets et faire, par exemple, de la cross-validation, etc. Et puis, c'est, d'un point de vue projet, euh, s'inscrire dans une, dans une boucle de, de d'intégration et de déploiement continu, hein, la fameuse infinite loop du projet. La question c'est comment on implémente ça de façon systémique et de façon industrielle. Pour ça en fait, moi je me suis basé sur, ce qui, sur les modèles euh, que les géants du cloud, que le clou, les cloud providers euh, ont, ont établis, d'accord Et donc on se, re, on se rend bien compte que quand on est on-premise, euh, même, si même si les terrains de jeu, même si les périmètres de, de responsabilité sont très clairement définis, euh, on arrive toujours, que ce soit au niveau du IAS ou du PASS, on arrive toujours à un terrain de jeu ici, là, euh, qui n'est pas clair et sur lequel il y a un périmètre de responsabilité euh, qui est mixte. Et donc, en fait, c'est sur celui-là qu'il faut travailler. Donc, globalement, en fait, ma stratégie a été, de se dire, a été de me dire OK, en fait, sur toutes les couches euh, sous-jacentes, très clairement, ça va, on, va, on va faire en sorte. Euh, d'embarquer de, de, complètement notre responsabilité et d'externaliser complètement euh, le périmètre du client de façon à ce que, effectivement, pour le client, ce soit un no-brainer. d'accord Et par contre, comment on fait pour gérer euh, l'app et le middleware, c'est-à-dire là où, finalement, il y a le plus souvent une zone d'insatisfaction parce qu'il y a une zone de flou et parce que c'est un périmètre sur lequel le client a de grosses attentes mais sur lequel le fournisseur n'a pas forcément une maîtrise totale. d'accord Et donc, de mettre, les pieds sur la, de mettre les pieds dans le plat et de dire, ok, en fait, ce périmètre-là, c'est un périmètre commun, c'est un périmètre co-géré, sur lequel on a une co-responsabilité, co et donc on va le gérer en commun. Je vous passe, en fait, assez rapidement euh, sur une implémentation Kubernetes, etc. Il y a des talks que, qui, sont, qui font des heures et des heures et qui sont bien meilleurs que ce qu'on que ce qu pourrait faire ici en quelques minutes, d'accord Donc, je vais juste me concentrer sur ce périmètre particulier des apps et des middleware, et comment on fait pour avoir une gestion en co-responsabilité, une co-gestion sur ces sujets-là, d'accord, et, euh, et que ça se passe bien. Donc, la stratégie, c'était très clairement, on met en place une plateforme CAS, d'accord, à base de Kubernetes, que ce soit sur un cloud provider, AWS en, à, à l'époque, euh, mais on a aussi fait du GKE par la suite et il euh, y a du AKS qui est, qui est dans les tuyaux aujourd'hui, La question, c'est comment on gère en fait ce qu'on déploie sur cette plateforme et comment on le gère collégialement. Très rapidement, voilà le workflow qu'on a mis en place. Globalement, ce que veut le client, c'est pouvoir déployer sans friction. Donc lui, quand il veut livrer une application, il n'a pas envie de s'embêter à, à, de... à rendre des comptes à son opérateur. D'un autre côté, l'équipe de prod, ce qu'elle veut, c'est avoir la maîtrise de ce qui va être déployé sur la plateforme, puisqu'à un moment donné, c'est elle qui va être réveillée en astreinte s'il y a un problème. Donc en fait, la question, c'est je ne veux pas que ma plateforme porte des boîtes noires, moi en tant qu'ops, et le dev il veut pouvoir déployer ce qu'il veut quand il veut. Donc pour ça, en fait, on a mis en place un système très simple qui, qui, euh, qui part d'un dépôt git sur lequel on fait des features, du feature branching. Donc évidemment, ce dépôt git concerne essentiellement le packaging euh, des images Docker et des pods euh, et des, des deployments au niveau Kubernetes. Évidemment, la plateforme Kubernetes elle est intégralement gérée par l'info gérant, pas de problème. Qu'est-ce qui se passe sur cette stack là, donc un livrable final de production, évidemment, c'est un conteneur. Dans ce conteneur, on a évidemment l'OS, éventuellement un Alpine ou euh, un, un OS un petit peu allégé, les libs, le middleware, un Redis, un Memcache, un PostgreSQL, un MySQL, euh, un runtime JVM ou ce genre de choses, d'accord Un runtime Python. Et par-dessus, on a évidemment l'application et sa configuration. Dans un premier temps, le développeur, quand il a une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau module, un nouveau composant applicatif à gérer, d'accord euh, il forge son application et s'il a besoin de runtime euh, pour aller vite, il va chercher un runtime, le runtime qu'il faut dans le Docker Hub. Évidemment, ce runtime, on le sait tous, hein, il n'est abso absolument pas prod-ready. Dans le Docker Hub, on ne trouve pas une image qui est prod Qu'on soit bien clair, il n'y euh, a rien en termes de métrologie, elle n'est pas durcie en termes de sécurité et parfois, on ne sait même pas vraiment d'où elle vient. Donc, euh, elle n'est très clairement pas, pas, elle est très clairement pas sécurisée, elle n'est très clairement pas safe. Donc, la question, c'est comment on fait pour euh, rendre ce, ce, ce livrable qui est ici, qui est, qui est géré par le développeur, comment on fait pour le rendre safe Quand euh, le développeur arrive pour faire ce conteneur, évidemment, il émet un Dockerfile. Donc, dans le dépôt Git qui est partagé avec les Ops, euh, le, le Dockerfile, il va apparaître. À ce moment-là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça trigger l'équipe Ops. Au niveau du GitHub ou du GitLab, ça trigger l'équipe Ops en disant oh, dans cette branche-là, il là, y a un nouveau Dockerfile qui est arrivé. Vous pouvez jeter un œil. À ce moment-là, l'Ops regarde. Si ce conteneur-là, c'est un nouveau conteneur, si, si ce, ce conteneur se base sur une, sur une image qui n'était pas dans le périmètre actuel du catalogue, finalement euh, partagé entre les devs et les Ops, l'Ops va, va, va prendre contact avec l'équipe de dev et dire euh, c'est juste du box ça, ou ça a vocation à finir en production Et là, en fait, très clairement, si ça a vocation à finir en production, euh, les Dev et les ops se mettent d'accord sur la production d'une image de remplacement durcie. Le dev, pendant ce temps, continue ses tests de qualif, euh, ses évolutions fonctionnelles, etc. Et en parallèle, l'ops va produire la partie sous-jacente d'accord, qui va remplacer cette image-là. Il a produit de façon prod cest c'est-à-dire qu'il va embarquer son middleware, etc., le durcir, le rendre sécure, la castiller en termes de métrologie, etc., éventuellement faire des procédures de failover, de recovery, de backup, etc., d'accord Et publier dans son catalogue une nouvelle image qui est prod-ready. À ce moment-là, donc il fait ça pour l'OS, évidemment, il fait ça pour le middleware, et donc on se retrouve avec un, un nouveau, un, enfin, de, de nouveaux assets dans le catalogue d'images prod-ready. À ce moment-là, le dev n'a plus qu'à rebaser son, son conteneur Docker sur une image durcie, d'accord Et c'est cette image-là qui va partir sur les, les, les environnements de qualifs finaux et de production. Et donc, en faisant ça, en fait, ce qu'on a, c'est à la fois un, un dev qui, qui subit le moins de friction possible sur son cycle de développement, d'accord On a un ops qui monte en compétence et monte en gamme sur l'intégralité des composants OS et middleware dont, le, dont les développements ont besoin, d'accord et on a bien des assets communs sur lesquels les, les, deux, les deux équipes ont, euh, ont, des, ont de la maîtrise et ont euh, des, des capacités euh, de maintenabilité et d'évolution. Ce que ça donne, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement euh, une infrastructure et des services qui sont complètement managés. Donc effectivement, l'Ops il gère sa, sa, plateforme, de, sa, sa plateforme Kubernetes et il gère tout ce qui est OS et middleware. De ce point de vue-là, pas de problème. Au niveau coût, Évidemment, on est quand même sur euh, de la gestion d'infrastructures, donc on continue à payer des nœuds. Est-ce qu'il y a encore une notion de serveur pour l'utilisateur Non, il déploie sur un cluster Kubernetes, donc très clairement, comme Adrien le disait, on est hors, euh, on est hors de périmètre d'infrastructure. Est-ce qu'on arrive à un, à un coût qui est égal à zéro Alors, d'un point de vue euh, développement, oui, ça peut le faire, euh, à partir du moment où les clusters Kubernetes ne sont pas dédiés. Euh, si le cluster kubernetes est mutualisé, euh, tant que le conteneur n'est pas, pas up, le développeur ne coûte rien. Euh, le, le développeur ne paye rien. D'un point de vue hébergeur évidemment, d'un point de vue infogérant, euh, c'est un, un modèle économique qu'il faut gérer, mais globalement ça peut, ça peut le tenir. Euh, même si ce euh, n'est si pas, pas pleinement euh, pas pleinement satisfaisant comme du function as a service. Est-ce qu'on prov est qu provisionne vite oui on provisionne à la vitesse d'un conteneur Docker donc globalement c'est en dessous de 10 secondes pour un applicatif. Après évidemment plus l'applicatif est léger et plus le provisioning va se faire rapidement. Donc en fait on est vraiment dans quelque chose qui s'approche énormément d'une notion euh, pure, d'une notion de serverless à pure. Le deuxième retour d'expérience qu'on va vous faire c'est la plateforme as a service Clever Cloud. Alors vous le voyez évidemment, on est deux Clever Clouders ici, vous le voyez sur nos t-shirts, on est très clairement, euh, on est très clairement euh, fiers de notre produit. Ce qu'on voulait ici, ce n'est pas vous faire un, un retour d'expérience vendor, ce qu'on veut c'est surtout vous, vous montrer les coulisses. Une plateforme as a service, il en existe sur le marché, les plus connus sont Google App Engine qui est le service finalement de plateforme, euh, de plateforme applicative euh, historique. Finalement le serverless, ce n'est pas AWS Lambda qui l'a inventé, hein c'est Google il y a plus de 10 ans. Euh, et puis donc on a un certain nombre de un certain nombre d'acteurs comme Heroku, par exemple qui est quand même un, un, un, un player euh, très connu d'accord nous on s'inscrit dans ce dans ce catalogue là dans cet écosystème là tu veux nous parler de l'infinite Loop j'aimerais bien, euh, bien mais de quoi on parle de l'infinite loop oui. euh, l'infinite loop c'est la, bon, la promesse de non enfin c'est quand vous codez quelque chose on va se dire, j'ai codé, c'est fini, terminé, je n'y touche plus. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. En fait, c'est amusant, à une époque, ça se passait comme ça. Il y a des gens qui vendaient des jeux vidéo, c'était du soft, c'était des cartouches. Et une fois que la cartouche était dans la console, tu ne pouvais plus faire de mise à jour. Eh bien maintenant, non. Maintenant, le code, tu continues à itérer dessus tout le temps. Tout le temps. Tout ce que tu livres, en fait, tu dois livrer une autre version. Et du coup, le plus important, c'est pas de, de faire un, le gros cycle en V de deux ans et de livrer le truc à la fin, c'est de te mettre dans une position où tu peux itérer et relivrer itérer itérer plus rapidement. Il n'y aura aucun message euh, subliminal. Euh, et le plus simple pour ça, vous en tant que développeur qui apportez le, le, la, la business value de la boîte, euh, vous écrivez du code et ensuite euh, bah, vous le pushez, c'est plus à vous de le mettre en prod. il y a des gens pour ça, pour faire le run, la preuve, etc. Donc on se dit en tant que dev, euh, c'est vous qui faites la valeur, git push et ça marche. Ça, c'est la promesse du pass. C'est ce que nous, on veut faire avec les Cloud, ce que, ce, que, ce que toutes les plateformes de service veulent faire. C'est euh, laisser votre entreprise euh, la possibilité d'avoir de, des gens qui bossent que sur la valeur métier et qui, du coup, fait un peu considérer la partie ops comme euh, essentiellement un centre de coût. Alors C'est un centre de coût qui fait tourner votre prod, soit, mais c'est un centre de coût. Le truc qui fait de la valeur, c'est le code, git push, et ça marche. Et donc, il y a tout un cycle. Euh, je code, je build, je déploie. Je code, je build, je teste, je déploie. Par exemple. Et donc sur toute cette, cette promesse-là, nous, ce qu'on a euh, décidé de proposer comme service, euh, c'est euh, toute la partie qui n'est pas euh, build euh, et, et push, en gros. Euh, c'est de gérer tout le cycle de vie de votre production. T'as mis une vidéo là Ok, il y a une vidéo. Ok. Euh, encore une fois, on a parlé de niveau de granularité tout à l'heure. Le YAS, c'est une machine. Je gère ma machine. Je me connecte dans un cessage dessus et je fais des trucs avec. Euh, le pass, plateforme service, on passe une granularité, une granularité applicative. La machine, le container avec la description de mon container, avec comment j'orchestre mon container, etc. L'applicatif, juste le code, la fonction, juste le code de la fonction. Alors juste le code de la fonction, je tiens à apporter un petit amend là-dessus. Euh, en général quand tu fais du face, ça c'est ta fonction. Ça c'est le, le, tout le truc qu'il faut pour faire la plomberie pour que ta fonction elle, elle marche avec toutes les autres fonctions. Donc euh, bon, anyway, on va en reparler. Ouais. Oui, le face, c'est après. Euh, bah tiens, vas-y. Tu veux que je parle de ça euh, Donc en fait, euh, dans le dans le dans le YAS évidemment, on, fait, on gère des machines. Dans le conteneur as a service, on continue à gérer quand même des, des aspects de plomberie, en particulier de middleware. Dans le pass. Tous ces, tous ces services-là sont managés et donc, en fait, il ne, vous reste, enfin, il ne reste à l'utilisateur, c'est-à-dire au développeur, à l'équipe projet, à ne gérer plus que des notions d'application. Et tout ce, euh, tout ce que la plateforme euh, assure, c'est tout ce qui concerne, évidemment, le provisioning, mais le maintien en conditions opér opérationnelles, y compris la gestion de la charge, c'est-à-dire l'autoscalabilité, la fameuse autoscalabilité, euh, la question euh, de, de patch management, les questions de sécurité, les questions de monitoring, de logs, etc., etc. Donc, en fait, on n'est plus dans du DevOps, comme avec la notion CAS, on n'est plus dans un périmètre partagé entre les Dev et les ops, mais on est vraiment dans une notion qui ressemble à du no-ops d'un point de vue de l'utilisateur. Évidemment, il y a des ops derrière qui s'occupent de gérer ça. Sous le capot, comment ça se présente En fait, il n'y a, a rien de magique il a rien de sexy, en tout cas sur notre plateforme à nous. Euh, un de nos concurrents, plateforme SH, a fait le choix d'être sur un cloud provider public et de, de poser des conteneurs par-dessus ça. d'accord. Mais l'utilisateur continue à livrer du code. d'accord. Après, c'est la plateforme qui encapsule sur une architecture technique sous-jacente. Nous, en fait, on n'a on pas fait ça. On est parti pour des raisons, pour des raisons essentiellement de sécurité et d'isolation de charge entre nos, entre nos différents utilisateurs, entre nos différents clients. On est parti en fait sur des VM, tout bêtement. Donc, en fait, on a un orchestrateur de VM. L'utilisateur, il a du code. Il a du code dans un dépôt Git, d'accord Il envoie une branche euh, sur un dépôt Git qui va être dans notre plateforme, d'accord Et à ce moment-là, il y a un orchestrateur qui va se mettre en branle ici, d'accord qui va récupérer des images sources euh, depuis un catalogue, des images de VM, ces images de VM sont des images euh, dédiées à un runtime Java, à un runtime Python, etc. etc. D'accord, et injecter euh, le code qui va être buildé. Donc ces images évidemment descendent sur un hyperviseur, euh, provisionne une VM, euh, relie cette VM à, à, notre, à nos systèmes de monitoring, relie ces VM à, à, des, à des frontaux de reverse proxification pour exposer les bons ports et la VM va embarquer le code applicatif et tout ça va tourner euh, gentiment. Au niveau, euh, au niveau de l'image la, de la, de, de elle-même, de comment elle est forgée, en fait, euh, on a pris le, le, le choix de, de faire des VM et non pas des conteneurs euh, pour une raison qui est que euh, les conteneurs ont un niveau d'isolation qui est un niveau d'isolation logique mais qui n'est pas un niveau d'isolation intégral. Et donc, en fait, il peut y avoir des, des petits soucis de sécurité et en particulier des, des, des soucis de conflit de, de, de consommation de ressources, euh, en particulier au niveau matériel. Là où la VM présente vraiment un niveau d'isolation bien plus important. Euh, la, la chose importante, euh, dans, enfin, la, la différence essentielle qu'il peut y avoir entre un conteneur et une VM quand on utilise, quand on utilise ces deux technologies, c'est la vitesse de provisioning. On l'a vu, quand on veut faire du serverless, on veut que ça provisionne très vite. Euh, nous, on a réussi à descendre le temps, de, le temps de boot de nos VM à 7 secondes, applications comprises. Donc, on considère qu'on est sur des choses qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a quand on, quand on provisionne un conteneur. From, enfin, quand on, on provisionne un conteneur sur un, un mignon euh, Kubernetes euh, qui, ne, qui ne portait pas l'image Docker. Donc on est sur quelque chose qui, en termes de comportement, se rapproche quand même euh, pas mal, pour l'utilisateur, se rapproche pas mal d'une orchestration euh, container-like. Euh, euh, J'arrive. On, on, euh, on maintient, une. là encore, la plateforme de service, c'est ce que je vous disais, c'est intégralement managé. Et donc par rapport à ça, il est important que le management passe aussi par la sécurité. Quand vous allez sur Amazon Beanstalk, par exemple, vous récupérez une image de VM. Cette image de VM, une fois qu'elle est provisionnée, elle n'est plus maintenue par Amazon. C'est-à-dire que votre VM qui tourne, Amazon s'assure que la VM tourne, mais par contre, si votre OS a deux ans d'âge, Amazon ne vous fait aucun retour. D'accord Nous, de ce point de vue, on a un, un, on a un système d'immutable infrastructure qui consiste à, à, à, gérer la, à gérer les patches et les montées de version des patches au niveau système, au niveau middleware, etc. D'accord Et on le fait en Shadow Deployment pour l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur a sa plateforme avec son applicatif qui tourne. D'accord Si son applicatif tourne sur un runtime Python et qu'on a une faille critique de sécurité sur l'OS ou sur le Python, d'accord On va provisionner de nouvelles VM avec des images upgradées. D'accord et sur, sur, sur, ces, sur ces VM, euh, on aura embarqué des nouveaux patchs et évidemment, on va déployer l'applicatif. Et si, au niveau euh, du, dé, du déploiement, tout se passe correctement et l'applicatif sur cette nouvelle VM euh, présente un comportement nominal, à ce moment-là, on remplace les anciennes VM par les nouvelles et on expose les nouvelles à travers un pattern de Blue Green Deployment. Pour ça, en fait, on maintient nous-mêmes notre distribution Linux. Euh, C'est une distribution exerbo, c'est-à-dire qu'elle est, qu est source-based, qu source c'est-à-dire un peu comme euh, du, euh, de l'arc Linux ou euh, du gain to, d'accord Et donc, en fait, on, comme on a des mainteneurs dans nos équipes, ça veut dire qu'on est très réactif sur la gestion du patch. Euh, voilà euh, voilà pour, ce qui, pour ce qui est de ce sujet-là. Quand des instances sont trop anciennes, on prévient carrément les utilisateurs pour qu'ils qu killent leurs instances et les remplacent. Ce qui fait qu'on est vraiment sur une notion de, pur, enfin de, de management intégral de, de la plateforme. Euh, au niveau, euh, au niveau de déploiement applicatif, euh, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça se passe assez, euh, assez facilement d'un point de vue utilisateur euh, on, on embarque systématiquement le build de façon à ce que on soit dans une idempotence totale en termes de, terme de comportement de l'applicatif c'est à dire que euh, c'est sur la plateforme que, va être, que, va, que vont être conçus les artefacts qui seront déployés et on en maintient évidemment des caches donc de ce point de vue là on est sûr que dans deux ans, on sait redéployer exactement la même version euh, du, euh, de votre applicatif sur la même version de l'OS, etc., que celle qui tourne actuellement. Donc, de ce point de vue-là, en fait, euh, je vous ai parlé du blue Bluecoin Deployment. Donc, euh, voilà. C'est un modèle, qui, euh, un modèle qui, qui peut sembler comme ça, par rapport à ce que je vous disais euh, auparavant sur le premier ex, euh, c'est-à-dire euh, des ops qui sont euh, très. Euh, très fortement impliqués dans, dans le cycle de vie de l'applicatif, etc. Évidemment, vous imaginez bien que ça demande des moyens. À chaque projet, on a des Ops qui sont impliqués. Et donc, en fait, ça demande, euh, une, ça demande un one-to-one, un -one, un, un, une collaboration euh, qui est importante. Et donc, ça nécessite des équipes Ops qui investissent beaucoup de temps là-dedans. Euh, nous, on est une équipe, chez Clever Cloud, on est une équipe d'une vingtaine de personnes, d'accord et cette courbe-là représente le nombre d'applications qui sont portées par notre plateforme. Vous voyez, ça grimpe quand même pas mal. On est quasiment à 12 000 applications portées par la plateforme. Ici, vous ne voyez peut-être pas bien cette ligne en gris. là. C'est notre effectif. Ça veut donc dire que le pattern, le paradigme d'une plateforme as a service automatisée, c'est quelque chose qui marche. C'est-à-dire que quand on gérait 100 applications, on était 20 et ça tenait. Aujourd'hui, on gère 12 000 applications, on est 20 et ça tient. Ça veut dire qu'en fait... On en a plein des automates comme ça, là, des Rocketman, des bouts de code logiciel automatique qui nous aident à gérer nos 12, 000, euh, nos 12 000 applications. Ça veut dire que le patch management il est vraiment automatisé. Ça veut dire que l'orchestration est vraiment automatisée. Ça veut dire que l'autoscaling est vraiment automatisé. Et donc tout ça veut dire que chez nous, mais a priori chez les autres plateformes as -service, ça services c'est un modèle qui marche. Au niveau serverless, Comment ça se passe euh, On le voit, euh, c'est un serverless qui est beaucoup plus poussé que l'implémentation que conteneur as a service que je vous ai présenté, parce que, par exemple, au niveau patch management, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Encore une fois, je reviens là-dessus, C'est pas pour faire euh, un argument vendor, mais c'est vraiment une différence importante. Là où, dans la, le premier retour d'expérience, quand il y avait un upgrade à faire, l'ops prévenait le dev ou le dev prévenait l'ops, soit de façon directe, soit de façon automatisée, mais en tout cas, euh, ça, allait, euh, ça allait très vite par rapport à ça, euh, ici, en fait, c'est complètement en shadow. Donc, en réalité, euh, le dev n'est même pas au courant que son, sa, sa VM a évolué. Évidemment... Si une évolution, si une des évolutions de VM nécessite une évolution applicative, bien entendu, on se met, on se mange avec lui. Mais on va dire que dans les 80 où cette évolution n'est pas cassante pour l'applicatif, il, il est carrément pas tenu informé au sens, au sens préalable du terme. Il n'est pas pré-informé de, de la situation. Donc en fait, on est vraiment sur de l'infrastructure et du service complètement managé. Grosso modo, vous gérez du code. Vous avez une, une, une interface web de, de manipulation de votre application au sens applicatif et, euh, et c'est tout. Donc en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est complètement hors infrastructure. Au niveau euh, de la notion de serveur, ouais, ça ça, dispara Alors, ça disparaît pas totalement dans la mesure où euh, on a quand même des notions d'auto-scalabilité avec des choix de taille de serveur, etc. Et ça, encore une fois... Ce n'est pas tant pour des questions de charge, puisqu'en fait, on sait faire de l'autoscaling en outscaling, c'est-à-dire en rajoutant des nœuds, mais aussi en upscaling, c'est-à-dire en, en, en, en, en accroissant la taille de, de, de chaque VM unitairement. Donc, en fait, même si le développeur se gourre euh, au début dans la taille de sa VM, même s'il a, a sous-taille par rapport à la charge euh, à encaisser, la plateforme rétablit la situation. Donc, en fait, la notion de VM et la notion de taille de VM euh, n'existent pas pas pour des raisons opérationnelles, mais essentiellement pour des raisons économiques. C'est-à-dire pour que euh, l'utilisateur, c'est-à-dire le développeur, puisse gérer le plus finement possible sa facture et sa facturation. Donc en fait, on a quasiment l'abstraction totale de la notion de serveur, si ce n'est sur, un, sur une notion économique. Encore une fois, c'est au niveau du coût qu'on n'est pas pleinement serverless. <rire> Euh, le cost scale to zero euh, ça n'existe pas non plus aujourd'hui chez, chez, chez Clever Cloud, ça n'existe pas à notre connaissance euh, chez nos concurrents c'est à dire que à minima quand vous avez une application déployée, elle tourne sur au moins une VM et donc vous payez une VM alors selon la taille de la VM ça peut être très très peu, ça peut être euh, de l'ordre de quelques euros ou quelques dollars par mois euh, mais il n'empêche que euh, si, cette VM, elle est, enfin, si aucune requête n'arrive sur cette VM la VM, vous la payez toujours à partir du moment où c'est up. C'est-à-dire que l'utilisateur continue de la payer. Donc, en fait, on n'est pas sur un, sur un cost scales to zero. Euh, Est-ce qu'on est en provisioning rapide bah, Chez nous, c'est en quelques secondes. Euh, sur les plateformes concurrentes, ça peut être relativement véloce. Euh, chez Heroku, c'est de l'ordre d'une quinzaine de secondes. <cười> sur, sur Google App Engine, ça dépend de la taille de votre applicatif. Euh, c'est euh, au, aussi aux alentours d'une dizaine de secondes. Donc, en fait, encore une fois, c'est quelque chose qui se rapproche énormément d'une notion pure de serverless, si ce n'est sur des notions de coût. Tu voulais rajouter quelque chose, Laurent, ou c'est bon C'est bon Ouais, c'est juste, il reste même 4 minutes. Alors, vite fait. Vite fait. Ouais, N'hésitez pas à passer au stand si vous voulez plus de détails sur ce, cette plateforme as a service. Euh, donc, le, le troisième retour d'expérience, c'est sur le function as a service, donc, euh, notre, notre petit camarade Laurent, qui devait venir euh, et qui n'est pas là, euh, devait faire cette partie, mais je vais m'en occuper, ce n'est pas un problème. Euh, petit coucou à Laurent. Public, euh, donc, les la Function as a Service, globalement, c'est euh, la nouvelle version du serverless. Euh, c'est tellement marketé aujourd'hui par les cloud providers et en particulier par AWS, qu'on a l'impression que serverless égale Function as a Service. J'espère que pendant le talk, vous avez compris que ce n'était pas exactement le cas. Euh, toujours est-il qu'il existe aujourd'hui chez l'intégralité des cloud providers euh, GAFAM euh, des notions de function as a service, lambda chez AWS, Azure, etc. Je vais vous présenter en fait une, une euh, flavor euh, de, cette, euh, de cette function as a service qui est OpenFace, qui est en fait un développement open source d'un Docker captain qui s'appelle Alex Ellis, euh, qui tourne sur Docker et Kubernetes. Globalement, comment ça se présente euh, C'est essentiellement une ligne de commande qui va euh, piloter euh, un orchestrateur qui est donc Kubernetes, d'accord, euh, avec euh, en, en frontal une API gateway et évidemment du monitoring qui, euh, comme chacun le sait, est fait euh, assez euh, traditionnellement par Prometheus dans euh, l'écosystème Kubernetes. Ça s'installe très simplement avec un petit helm. Donc si vous ne connaissez pas Helm, c'est un système de méta packaging euh, de full stack en fait, euh, sur Kubernetes, euh, c'est très pratique. Euh, et donc en fait ça s'installe très simplement. Vous voyez, on installe, on installe un open face et on remplace quelques values ici. Ça se fait très simplement. On peut écrire évidemment dans n'importe quel langage, puisque les fonctions dans n'importe quel langage, puisque globalement, en fait, euh, de manière sous-jacente, euh, c'est un conteneur Docker qui va, faire tourner, qui va faire tourner le tout. Et vous voyez, en termes de, li de ligne de commande, c'est extrêmement simple. Hein, on build, on push, on deploy, et on deploy euh, son YAML dans lequel on a une fonction. Évidemment, tout ça ça, orchestre, enfin, ça, ça tire partie des, des bénéfices de l'orchestration Kubernetes. Donc, on a de l'autoscale on demand, évidemment, évidemment. Et on a de du self-healing, dans la mesure où si le conteneur euh, ou si le pod euh, dégage, crash, euh, il est évidemment remplacé en immutable infrastructure. Comment ça se présente en termes de, terme de fonctions euh, Vous voyez, en fait, on a euh, essentiellement ici euh, les trois parties de code qui concerne euh, l'implémentation de cette fonction, donc un YAML dans lequel on décrit euh, la fonction qui va être appelée, d'accord. Euh, ici le package qui décrit la fonction stricto sensu, donc là en fait on est dans quelque chose qui, re, qui, qui est de plus de l'ordre du provisioning de pod. Ici en fait on présente euh, le script de la fonction et enfin en bas on a l'implémentation elle-même de la fonction. Vous voyez c'est quand même relativement euh, simple. Évidemment euh, c'est du function as de service donc on peut être, euh, on peut euh, l'invoquer. À travers du HTTP euh, ou de la MQP ou du Kafka. Euh, évidemment, tout ça fonctionne en asynchrone. Enfin, on est sur, sur quelque chose de très traditionnel pour du function as a service. Donc, on est sur, sur du standard. La, la question après ça, l'implémentation elle-même n'est pas, euh, pas super intéressante parce qu'en en fait, c'est. Euh, c'est un peu l'état de l'art de ce qu'on fait en Function de Service. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça s'inscrit dans un écosystème, et c'est surtout là-dessus qu'on a un retour d'expérience, c'est comment on fait une fois qu'on a fait un développement en Function de Service, c'est-à-dire qu'on a découpé notre applicatif et notre euh, workflow métier euh, à travers différentes petites fonctions unitaires, comment on fait pour lier la sauce entre ça et comment on fait pour opérer tout ça. Et là, en fait, euh, il se pose assez rapidement une question de l'orchestration de ces fonctions unitaires. Alors, il y a différentes réponses par rapport à ça, mais globalement, en fait, les, les cloud providers qui proposent, des, qui proposent des services à ce niveau-là ont tous répondu à ça à travers euh, des, des méta-services, finalement. Donc, chez AWS, ça s'appelle step, step Function. Euh, on a la même chose chez Azure qui s'appelle Durable Function, qui consiste, en fait, à décrire des workflows avec des fonctions as a service qui sont en, en, en, en, en, um, imbriquées les unes dans les autres. Ouais, je vois, c'est Time's Up. Euh, globalement il faut quand même faire très attention à ça moi je suis extrêmement sceptique par rapport à ça parce que ça veut quand même dire que vous embarquez, votre, vous décrivez vos workflows vos, vos workflow métiers et votre business, vous le décrivez en infra code, vendor locké chez éventuellement des concurrents à vous c'est quand même quelque chose euh, auquel il faut réfléchir, c'est à dire que votre code métier devient du code AWS moi enfin voilà ou du code Azure hein, bien sûr euh, évidemment on a besoin de, on a besoin de gérer euh, ces fonctions dans un CI-CD. Alors, l'intégralité euh, des, des fonctions as a service chez les cloud providers, euh, c'est être versionné. On a aussi besoin de notions de test. Euh, donc, ces notions de tests elles existent à travers euh, un certain nombre de fonctions. Euh, il, est, il est possible euh, de moquer un certain nombre de choses dans les différents services euh, de functions as a service qui sont proposés par les cloud providers. Chez OpenFace, c'est quand même relativement indigent, cette partie-là. Il faut vraiment la forger à la main. Euh, un autre point qui est important, c'est l'aspect reporting. Alors l'aspect reporting unitaire, évidemment, vous vous appuyez sur les services traditionnels des cloud providers, ce n'est pas un sujet. Par contre, le sujet qui est plus intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans votre workflow de fonction, il faut évidemment suivre euh, le cheminement d'un appel à travers les différentes fonctions. Et là, en fait, on a ce qu'on appelle du distributed tracing. Et il y a des produits comme Zipkin, par exemple. Et si vous allez voir cet après-midi le, le talk de David Gajot sur Istio. Euh, C'est un, une des fonctionnalités qui est embarquée directement dans Istio. Donc je vous conseille d'aller voir ce truc-là, qui permet en fait, à travers des headers dans les requêtes, de pouvoir suivre une requête à travers la chaîne du workflow. Euh, le versionning, j'en ai un peu parlé, euh, vous pourrez aller voir les, sli les slides. Au niveau de la distribution maintenant, c'est-à-dire comment on route les appels euh, entre les requêtes à travers les fonctions et en particulier à travers les évolutions de, de versions dans les différentes fonctions, Là encore, euh, l'outil le, qui se détache c'est Istio. Je vous conseille encore une fois d'aller voir le, le, slide de David, enfin, le talk de David Gageot. Euh, les dépendances de ressources, encore une fois, bah, une fois qu'on a des fonctions, potentiellement euh, la version X d'une fonction A euh, peut être dépendante de la version euh, Y d'une fonction B. Comment on fait pour gérer cette matrice de dépendance, etc. Euh, Terraform sait faire ça, mais encore une fois, en fait, il y a une notion de finalement de méta définition euh, qui est importante. Euh, l'outil qui se détache par rapport à ça c'est Open Service Broker euh, qui, euh, qui, gère, qui gère ces éléments là euh, on est en train chez Clever Cloud d'implémenter euh, de la function as a service aussi euh, à travers du web c'est à dire qu'en fait on, au lieu de, de s'appuyer sur des conteneurs on va s'appuyer sur des unikernels web assembly euh, je vous conseille si vous voulez en savoir plus de venir nous voir sur le, sur le stand on en discutera et euh, le talk de Geoffroy il en fait un aujourd'hui sur le sujet d'accord. Il en fait un aujourd'hui sur WebAssembly, donc allez voir le talk, le talk de, Geoffroy, de Geoffroy sur le WebAssembly. Euh, très, rapi très rapidement, Serverless and Beyond. Alors en un mot, en gros, vous avez bien compris que quand on travaille avec du serverless, on se rend compte que tout ce qui est tourné autour de l'event-driven programming, le stream processing, ce genre de choses, bah, ça y apporte beaucoup de valeur. En gros, ça fit bien plus largement avec le monde de l'IoT qui trigger en grand volume des petites fonctions très élémentaires si on regarde ce petit graphe, juste globalement, on voit qu'il y a une petite corrélation. Alors, les échelles ne sont pas les mêmes, j'ai un petit peu triché, mais on voit qu'il y a un autre sujet trendy qui commence à monter, c'est le edge computing. Et je vous en parle simplement, euh, parce que finalement, le edge computing, c'est quoi C'est l'idée d'aller déporter une partie du code au plus proche des devices, en gros par exemple si vous avez une caméra, ben, vous allez avoir un device avec une caméra qui, un, qui, qui capture de la vidéo mais vous allez avoir un peu d'intelligence qui par exemple va aller reconnaître les, les visages, prendre les points et va seulement envoyer sur des plateformes type serverless des calculs comme je vous envoie les coordonnées d'un visage pour aller vérifier s'il est dans une base de données ou un truc comme ça ça évite de remonter tout le flux vidéo jusqu'en haut donc c'est intéressant de parler de Edge processing, de edge Computing parce qu'en fait, aujourd'hui, la stratégie de tous les cloud vendors, c'est d'essayer de se reposer sur un triptyque qui est l'IoT, l'Edge Computing, le serverless. Donc c'est le prochain sujet qui arrive en fait. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une question Pas de question On discutera après sur les stands, sur les stands de Société Générale et le stand de Clever. Et je...